Et ben bonjour à tous les amis, c'est aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Minecraft. Aujourd'hui on va faire des mobs gentils, méchants. Donc je vais prendre du stuff. Parce qu'on va les affronter ces mobs d'affaires. Donc des mobs gentils, méchants. des vaches, méchantes, et tout. Des vaches explosives. Alors, je pense que ça peut exister. Donc. Voilà. donc on va la faire spawn. C'est ça, une vache jambier en fait. Ok, vous avez vu le délire? Ouais, ça existe des vaches jambier. Attention, là on est plus avec. Non, non, non. Ok. Non, on va me tuer. Oui. Oh! Attends, on l'a tué. On, tue. on vu. On a vu me tuer. On fait spawn la vache et le zombie. Parce que là, je vais me laisser faire tuer. Merde! Je savais pas que je perdu mon stuff. Quand t'as tout touricoles. Merde, <rire> j'ai perdu tout mon stuff. La, la, la vache euh, folle va éviter de m'approcher. On va éviter de se la tuer. Bon ça va battu en deux coups. Ça je vais le remettre dans mon inventaire. Voilà. Bien à côté. Tac tac tac. Je vais... ah. À côté de mon épée. Oh non non c'est un peu de dangereux. J'ai peur de les faire spawn quand même. Donc, je vais faire spawn par accident. Donc c'est parti on va essayer de réputer. Ouais, Moi Chien, elle, elle oh, mais je vais péter mes coffres à faire ça. Ah, bon, voilà. Mais une vache, un zombie, c'est pas très. C'est euh, voilà. marrant. Voilà. On peut utiliser une poulet. Un, euh, ah oui, c'est un... On peut faire un, un villageois voilà, ultra méchant. Je veux dire. Attends, ce qui, qui est invisible. Euh. Un ultra méchant, je veux dire. Euh... Oui, oui, on va se battre contre un. Machin, blaze. Il sera invisible. Et lui, il sera visible. Ce un villageois qui qui paraît une cracher. Des une boules de feu. C'est un peu bizarre. Mais, vous verrez un peu le but de cette truc. Oh, voilà. Alors déjà, il vole. Hein. Enfin, on le voit pas trop. Okay. Bon, on l'a sauvé, il est plus possédé. Oh, est pas c'est pas très puissant. On va prendre un autre truc qui vole. On va prendre un... Gast. Voilà. Donc lui, le gaz, c'est sera A, E, euh, E, euh, pardon. Pas de E. Le blaze, on peut le déposer. Alors, ça te Alors, On va pas l'attaquer direct. Donc on met en fou du villageois. Et normalement, normalement, j'aurais pas dû faire ça. Il y aura deux villageois qui vont se tp. Là, je les tue tous. Voilà, il n'y avait déjà plus de vie. Bon, Oh oh oh oh oh oh putain, je pas vu. oh je suis un fou. oh voilà. <rire> c'est ça, je... Ça, je ouais, pas oh oh oh oh là je oh oh oh oh oh oh oh je vais pas. oh oh trop à de de parce que ça va exploser dessus quel. Le char... Le char... Le mec. Mais le mec. Le mais. J'ai vu le délire. Ah. Ah. Mais oui je... Je Ah. pas à viser non oh, putain, non, non Un ghast. Un ghast villageois. Ah non. Non. Je touche. Villageois, je pense. Ouais. Yes. Oui, le villageois il est même pas mort. Attends, on oh, yes. Voilà! On a eu un villageois méchant qui essayait de nous tuer quand même. Alors, là en fait, on va prendre Blaze. Et le villageois. Et ça, ouais. On va prendre les mobs le tueurs. Les mobs gentils qui tuent. D'accord? Hop. Avec le ghast. Et le Blaze. Ça, c'est un louche, même, Ça, c'est une casse. Et ça, le bon, c'est pas pour moi, c'est pour là. Voilà. Ah. J'ai perdu tous mes sauts. Je pense qu'on va faire un deuxième coffre, Pour les bêtises. Voilà. Donc c'est ça, la commande en gros pour faire des méchants gentils. Ah oui, on peut faire l'inverse aussi, méchant gentil, donc ici c'est ça. Je mets des panneaux pour, pour, pour me repérer parce que. Franchement. Ici on va marquer chien de compagnie. Alors, je cherche le truc là. Le panneau donc. Hop, chien de compagnie. Ici c'est comme ça, c'est un mode gentil, méchant. Un gentil, méchant, ça quoi ici? Je me rappelle. Coffre. coffre. À... Bordel. Coffre à bordel ici. Et ici, je crois que c'était méchant gentil. Wow. Méchant Et gentil. Voilà, Méchant gentil, c'est-à-dire genre un poulet invisible et zombies. On va faire poulet e et zombie a ah, voilà poulet e et zombies a ah. on a un zombie gentil et, ah, ah c'est les noms que j'ai donné pour Prenez une mob. Un poulet. Et là, il se barre le zombie. Il suit la trajectoire du poulet. Regarde. Et, voilà. Là, il veut m'attaquer, mais il m'attaque pas. Voilà. C'est un poulet. Enfin, c'est un zombie gentil. Il s'est barré, il m'attaque pas. Voilà. Justement. Village, attends, je dis Village. Village... Village... Bah alors les envies, tu veux pas m'attaquer finalement T'as un mec... Attends, il est là-bas, il est là-bas. Bon, bon, si je m'approche trop, il m'a fait peur. Mais si je m'approche trop, bah voilà, il va... T'as Mais là il s'en va, hein. Non, il a été déjà, euh, été déjà été vers moi. Normalement, on va buter. Salut, je suis. Ah, c'est drôle. On se prend dans game mode, voilà. Beau gentil, mais méchant. Ah, je t'en fais. T'as un Théo je tue un bébé. Hop. Beau gentil, mais gentil. Mais, mé méchant. Méchant, gentil. Bon oh, méchant genre si tu vois. Là faudrait que je remette une porte. Ah une porte classique. C'est le deuxième coffre à bordel Coffre à bordel, il y en a deux coffres. Il n'y a pas mis deux zombies avec euh, des oeufs, non. Ouais voilà. Là j'ai plus une épée et un hein, stuff une un stuff en les ouais. juste ça mon là. donc ça c'est un, avec un avec une... et on un, voit une... ah oui mmh donc oh, ah ouais pas oui gentil méchant bon, on va faire on va faire une dernière. enfin un cochon méchant du coup un cochon méchant le mob gentil a ah, et ok méchant e euh. donc le mob gentil c'est A ah. et le mob hostile du coup c'est Alors, elle est invisible. Ah merde, on voit, euh, on voit les yeux. D'arriver, ça ça, Je me rappelle plus. Je Je, je vais voilà. ah, ah c'est ça. Oh elle est con. Ah, est ça What comme... C'est Spider, C'est Spider ça fait Spider cochon. Ah merde, lui il est méchant! Mais, ah, méchant cochon! Attends, je mange le cuir! Il juste enfoiré! Ah! Oh putain! Il m'a fait trop peur le cochon! Ah, c'est bon, le cuir il m'a fait trop peur! Non, il est pas très sympa! Oh, j'ai suis le cochon de forêt! Non, il n'y a pas Bébé, bébé! Un peu Facebook comme un con. Attends, les chansons. Allez, on Hop, avec des au dessus qu'on pourra tester. Hein. Hop, ouais. C'est trop bon. Chien de compagnie. Ça, c'est le meilleur. C'est le chien de compagnie parce que tu peux. Un ah, chien. Un chien de compagnie, tu peux mélanger à tout. À tous les membres le chien genre c'est euh... eux le reste c'est les mobs aussi le, le e c'est le chien et le reste des mobs c'est bah, c'est a en fait tout ça voilà les autres mobs faut les nommer a par contre y a, euh, le creeper là il a cassé la maison il a cassé au délire on va réparer la maison bien mais... donc c'est c'est ah le creeper en plus mais... Oui. Ah. Il est vu en 4K ça a été. Il, a, il, a, et tout. il a fait... <susse> boum. Bon, un peu de frayeur dans le jeu ça. Moi, personne, pourquoi Je répare un peu le trou. Parce que, vraiment, ah, c'est bien beau, mais le trou, on ne va pas le faire, faire ça. Ouais. Bon, moi, le truc, c'est que bah. je suis en sable. pas devant moi mais bon voilà euh, ouais. donc c'est même ça même commande que j'avais fait un fois euh, mais je vous montre un petit peu plus de trucs pour faire aujourd'hui j'aurais testé un dernier mob gentil enfin, un mob méchant mais gentil tu vois euh, pas un gast <rire> pas une sorcière non plus un, camper, ouais, non. Euh, un slime, gentil. Allez, hop, voilà. Ouais. Alors, par contre, je sais plus la commande. Donc, un slime, la vache, ça sera eux et ça ah, okay. Vache, e. okay. c'est l'inverse à chaque fois. 15 minutes, merde, j'ai mis deux. Et ce sera le dernier de la vidéo. Voilà. Normalement, ah. elle est invisible. Et voilà. Bon. Ah, What the fuck Regardez, le salut tout gentil. Alors par contre toi. Ah pas de baston. J'ai pas entendu un coup je carte à quoi Il est là le slime, il va pas m'attaquer. <rire> oh, il fuit! Oh non, cache-toi, toi! Tu veux que je te rends gentil, toi? Non voilà! C'était le sale gentil, bon, en même temps. Mais ça, il commande dans, dans le jeu. J'aime bien ces gens de commande. Bon, enfin, bref, de toute façon, je vais m'arrêter là. Je mange un peu de ça, et voilà. Donc De toute façon, je vais m'arrêter là. Merci à regardé cette vidéo, tout ce couple. Ah, et à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, bisous.